Savourer avec bonheur la pléniture de sa gloire. C'est le thème de la convention biennale OLA 2022 qu'organise le ministère apostolique et prophétique Le son de la trompette, conduit par le pasteur Gaspard Aubien. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont planté le décor en présentant le bien fondé de ce rendez-vous spirituel qui se tiendra du 13 au 18 décembre 2022 au stade de Nzengayong. OLA 2022 à trois objectifs majeurs. Premièrement, nous voulons rehausser l'annonce de l'évangile du Royaume au peuple vivant dans notre nation. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile d'amour, deuxième objectif, de la nation, une offrande agréable à Dieu. En fait, le terme « Ola » veut dire « être une offrande entièrement consumée ». ce qui dit la Bible savent que lorsqu'une offrande n'est pas agréable à Dieu, Dieu n'envoie pas le feu consumer cette offrande, Dieu n'agrée pas cette offrande. Comment voulez-vous que Dieu envoie la bénédiction dans une nation si cette nation ne constitue pas une offrande agréable à ses yeux Il nous revient en tant que leader ecclésiastique de cette nation de vrai pour que notre pays soit agréable à Dieu. Troisième objectif, c'est soutenir notre programme, appelé le programme Mata. Le programme Mata, Matza qui est un terme hébreu qui veut dire donner un abri. Lorsque nous avons décliné chaque lettre, nous disons que Matza manifestait de l'amour à tous sans appréhension, sans appréhension. La santé mentale, une préoccupation pour ces prédicateurs qui entendent consacrer des temps importants de prière pour chasser cet esprit malin qui possède de nombreuses personnes tout âge et tout sexe confondus. Nous appuyons le centre national de santé mentale, au travers de, de nos actions, de notre présence, aux côtés de ces, de ces hommes et ces femmes qui avaient des vies stables dans le passé et qui, par, euh, s'il faut le dire, accident de, de parcours, ont été atteints de cette pathologie mentale. Il faut les accompagner. Nous avons entendu la voix de Dieu audiblement dit :« dire que l'âme d'un fou, à la même valeur que l'appel roi. On ne peut donc pas continuer à supporter de voir ces êtres humains, nos parents, nos amis, nos compatriotes, marcher nus dans les, rues de, dans, dans les rues de Libreville, mangeant dans les poubelles, sous la pluie des pères et des mères de famille. Nous ne voulons plus que ce euh, cliché continue à salir l'image de notre beau pays signalant que pour ce grand rendez-vous divin qui sera marqué par des temps de prédication, prière, adoration et louange, des leaders chrétiens d'autres nations sont au Gabon. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la France et la Corée du Sud.